Excusez-moi, c'est le moment des déclarations des députés. On va vous laisser la possibilité de continuer. Le député de Kingston et les îles. Merci, Monsieur le Président. Lundi, c'était la journée nationale euh, du logement, mais malheureusement, il a fait très froid et beaucoup de Kingston, gens euh, à Kingston dormaient dans la rue. Il y a une crise qui continue sans solution donnée par ce gouvernement. Les euh, registres pour le logement social ont des listes d'attente d'8 à 10 ans. Et ce n'est pas abordable. Le loyer pour euh, un appartement d'une chambre coûte deux fois ce qu'on peut recevoir quand on reçoit de l'aide sociale. Et ceux qui sont employés, euh, le, loyer, euh, le salaire ne couvre pas le loyer peu importe les, euh, les éléments essentiels. Alors, la réalité, c'est qu'on demande aux gens de vivre avec un montant impossible et euh, on, les gens manquent parfois une facture, après euh, et un service public est coupé et ils sont expulsés. Un des euh, hôpitaux, euh, réseaux d'hôpitaux au Canada a pris le, euh, la mesure sans précédent d'établir du logement pour des gens. Des recherches demandent que les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ça peut mener à les traités 100 000 et plus. 30 000 représentants qui représentent, 50 000 visites aux urgences du réseau universitaire hospitalier à Toronto, et 15 000 visites. Et il faut couper le cycle avant que ce soit impossible. Merci. Le député de Mississauga-Lakeshore. Merci. Le mois dernier, j'ai le privilège d'être avec le Premier ministre et la Première ministre, Aysen McKen, pour annoncer un don de Christine et Anna-Marie Kenneth et leur famille aux partenaires en santé très liens pour et puis le développement de l'hôpital de Mississauga. Ce don rend hommage à l'héritage de la fin, le docteur Abbott Kenneth, quand ils ont fait euh, l'annonce à son 95e anniversaire. Quand le docteur Kenneth est venu au Canada en tant que jeune immigrant de Bulgarie, il n'avait pas de famille des amis, il ne parlait pas beaucoup l'anglais. Il avait dépensé 5 dollars pour prendre un taxi de la station un à Mississauga. Il a travaillé dans la construction et il a travaillé, construit des maisons pour d'autres Canadiens. En 1955, il y a jusqu'à 5 et il a donné 2000 pour appuyer la construction du premier hôpital de Mississauga où j'ai né, je suis né, mes deux fils. C'est le plus grand cadeau à l'époque de ce, d'une personne. 20 000 que, euh, fois plus élevé que le deuxième, deuxième don. C'était le premier, pas le seul. Comme Christina a dit, notre père a incorporé le bien-être. Dans les déclarations l'héritage, le patrimoine du Dr. Kenneth vont continuer. Cela continue dans ses filles. Je vais demander à tous les députés de me rejoindre, à reconnaître toute la famille Kenneth, de leur générosité incroyable et de leur soutien pour l'hôpital de Mississauga. Merci. La députée de Park Day Park arrêter le projet de loi 124. C'est ce que les infirmières ont demandé au, au, au gouvernement Ford. Les infirmières sont des héroïnes, mais depuis un an et demi, on se... On utilise leur travail. Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les infirmières se sont protégées, sont allées à aux hôpitaux et en dépit du harcèlement, des manifestations devant la porte, elles sont allées travailler pour aider les patients en limitant leurs propres peurs pour qu'ils puissent prendre soin de nous, prendre la main de nos proches, nos humains qu'on ne pouvait pas et les aider à dire au revoir aux autres. Et euh, imaginez la peur d'apporter le virus dans leur famille. Et combien euh, qu'ils ne pouvaient pas prendre leurs propres enfants dans leurs bras parce qu'ils avaient peur de passer euh, la COVID déjà. Ils ont payé, certaines avec la santé, certaines avec le bien-être et d'autres avec leur vie. Mais, et qu'est-ce que le Premier ministre continue à faire? Euh, en retour, il maintient euh, leur salaire bas avec le projet de loi 124 où on limite l'augmentation à 1%. C'est une réduction si on prend en compte l'inflation. Ce n'est pas comme on dit merci aux héroïnes. On ne peut pas perdre les essais héroïnes. Je demande au Premier ministre de faire la bonne chose. Abrogez le projet de loi 124, s'il vous plaît. La députée de Mississauga-Centre, merci. Je suis une parlementaire femme et c'est difficile comparé à nos collègues hommes. Et été rappelé cette passe fin semaine sur les médias sociaux quand quelqu'un d'anonyme a répondu à mon euh, euh, gazouille quand je souhaitais bon anniversaire au premier ministre. Et une interaction était difficile. Quelqu'un anonyme qui s'appelait un père et éducateur a fait euh, euh, un commentaire sexiste en faisant une insinuation sur mon soutien au premier ministre, qui était tellement vulgaire que je ne vais pas le répéter ici. Quand il y a des insultes sexistes faites aux parlementaires femmes, mon expérience n'est pas l'exception. Mes collègues femmes peuvent être que c'est la règle. Monsieur le Président, les gens disent que prendre, de prendre ces interactions avec une graine de sel, mais cet événement m'a montré que j'étais vénérable parce que je suis une fille. Et on se demande pourquoi tellement de nos filles, nos euh, sœurs, nos mères, mères ne veulent pas venir dans ces domaines dominés par les hommes. Euh, novembre, euh, c'est un mois où on se rappelle que beaucoup de femmes ont des défis. Mais je sais que nous, en travaillant ensemble, on doit faire mieux quand on a euh, l'égalité des gens pour traiter les gens avec un bon respect. En travaillant ensemble, on peut éliminer ces attitudes Merci. Et, éliminer cette haine. Merci. La députée, le député de Crétinot. Maigritch, M. le Président. La déposition violente des Premières Nations des terres dans le développement des ressources et la fondation a été la fondation du Canada. Le 18 novembre, beaucoup d'agents de la GRC armés sont allés, ont attaqué à Kuitin Checkpoint en Colombie-Britannique et les défenseurs des terres Watson et leurs sapiens ont construit l'accès à cette route pour arrêter le lien, le, le gazoduc euh, et qu'on ne puisse pas euh, PC. 15 personnes ont été arrêtées le 18 euh, novembre. Et certains des aînés, les observateurs et deux journalistes ont été euh, arrêtés. Les chefs héréditaires euh, sont là un système de gouvernance avant la, co la colonisation et la loi indienne a été créée euh, dans une tentative de l'arrêter. Et donc, ils essayent euh, de continuer à se gouverner, à occuper leurs terres, en continuant en donner de le pouvoir euh, le système basé sur les clans pour la gouvernance qui est dans la loi Wet'suwet'en et le droit de contrôler leur territoire nous sommes obligés de protéger nos voies de vie euh, pour les générations à venir et euh, donc tous les yeux sont les Wet'suwet'en, Migeatch Déclaration députés, la députée de Durham. Merci, Monsieur le Président. Novembre, c'est le mois de la prévention d'abus aux femmes et je porte le, le mauve aujourd'hui pour montrer euh, le soutien euh, qu'il faut donner à ces femmes. Mais il faut que toute la communauté appuie. La campagne sur le courage ne prend pas des écharpes mauves. Et on rappelle que maintenant la violence faite aux femmes continue à être en égalité, la pire pour les femmes et les filles. Je vais remercier le refuge pour, à Bowmanville pour les femmes qui laissent leur violence à chaque année pour appuyer les femmes qui partent des, des situations menaçantes. On sait que pendant la pandémie, quand on a demandé aux Ontariens de rester à la maison que de rester à la maison. La maison n'est pas toujours sécuritaire pour tout le monde. Je veux remercier tous les refuges de la province qui ont continué à travailler pour donner une, un, un endroit sécuritaire et aussi comme des agences qui appuient les gens comme Lux Place dans la région de Durham qui ont répondu pendant la pandémie de prendre des appels de femmes qui fuyaient la violence conjugale. Et je veux remercier aussi les services de la région de Durham qui luttent contre la violence faite aux femmes. Et pour rejoindre la lutte, allez à <applaudissements> raptingpurge.ca. Merci, M. le Président. Merci. Les des députés, le député de Paris-Muscoca. Merci. Je veux célébrer le canton d'Archipelago qui a reçu le prix d'innovation Peter J. Marshall pour l'innovation à donner des services publics à la conférence des associations des municipalités de l'Ontario. On a montré beaucoup d'innovation et de collaboration afin de protéger des espaces locaux comme les tortues avec son «Tail of a Thousand Turlers. C'était une occasion d'avoir des partenaires locaux pour protéger des espèces en péril. Ce qui a résulté, c'est une collaboration entre la communauté locale, la biosphère de Georgian Bay et les pour protéger les... Euh, je... Et donc on a pris plus de 1000 œufs et donc on a eu des petits tortoreaux. C'est incroyable que ce projet euh, « Tale of a thousand turtles » a été neutre pour le carbone, m'a été complété à temps et en adoptant une nouvelle politique. Et donc, ce projet démontre qu'on peut remplir des améliorations en protégeant les espèces aussi. Le groupe de participation a reçu de la formation sur les espèces en péril et il s'était investi pour protéger les reptiles locaux. Je félicite tous les gens et tout le monde au canton d'Archipelago dans cette initiative de protéger les animaux sauvages. Et j'encourage l'autre municipalité à avoir des projets. Merci. Déclaration de député, le de député de Timmons. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de nous, on sait dans cette Assemblée, parce que souvent on parle aux concitoyens, au téléphone ou par personne, que la vie est devenue beaucoup, est devenue beaucoup plus inabordable. C'est difficile pour beaucoup de gens de rejoindre les deux bouts. Regardez ce qui se passe quant au prix des, des épiceries, des matériaux de construction ou autres, si vous faites des rénovations au travail. Regardez le prix de l'essence, l'essence si vous mettez dans votre véhicule. Tout monte et la vie est beaucoup plus inabordable quand le temps passe. On a écouté, le gouvernement a dit qu'ils font un travail excellent, mais la réalité, c'est que pour la personne moyenne à la maison, la réalité, c'est qu'ils se posent la question, la, la question suivante. Comment est-ce que je suis comparé il y a quatre ou cinq ans Et la mesure de ça... C'est qu'ils ne sont pas en meilleure situation, ils sont pires citoyens. Les salaires n'ont pas augmenté, elles stagnent, stagnent. Le salaire minimum a été gelé d'abord par le gouvernement. Si ce n'était pas gelé, on, on, on serait à 16 euh, dollars et demi par heure et le coût de tout augmente. Donc les gens on ne peuvent pas s'acheter leurs besoins euh, essentiels. Ce gouvernement a été un échec pour rendre la vie plus abordable. En tant que néo-démocrate, on va continuer à demander à cette orientation pour composer avec certaines des choses qu'on peut faire. Merci beaucoup. Déclaration de député de, de Mississauga-Malton. Merci, Monsieur le Président. Le monde dans lequel on vit change rapidement. La COVID-19 a changé encore notre vie, la façon dont on travaille et nos emplois. Beaucoup de gens ont, sont au chômage, sous-employés, et, et les travailleurs de soutien ont des difficultés. Et le gouvernement ontarien investit 15 millions. De, euh, 85 millions de dollars additionnels pour euh, des programmes de carrière pour les travailleurs, inclus les personnes euh, euh, qui sont euh, indépendantes, aussi bien les nouveaux arrivés, les étudiants, etc. On aide avec euh, les frais de scolarité, les livres euh, et euh, la formation. Ce programme deuxième carrière va aider les gens qui cherchent le travail, qui puissent rentrer dans le Marché du travail avec des programmes de 50 semaines au moins. On va connecter des travailleurs avec des, travailleurs, euh, des emplois qui payent bien dans le secteur manufacturier, sciences de vie, etc. Pour faire votre commande, euh, contactez l'agence de. Euh, de, de services d'emploi ou aller au site web ontario.ca euh, bar deuxième carrière. J'encourage les résidents de Mississauga à prendre ce programme pour aider à vous trouver un emploi. Si vous avez besoin d'aide, de, de, vous pouvez nous contacter. Nous avons 300 000 euh, travail à remplir. On va aider les gens à se trouver un emploi. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Merci beaucoup. Cela conclut la période que nous avions pour les